Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter les UI Activity View. Petite séquence détente parce que tout simplement il n'y a pas grand chose à comprendre c'est extrêmement simple. L'idée, c'est que l'utilisateur doit sentir qu'il se passe quelque chose dans une application. Alors ça, c'est des règles d'ergonomie. Donc, il faut lui donner euh, l'impression qu'il se passe quelque chose. Et parfois, euh, quand vous chargez une page ou quand vous effectuez un traitement, eh bien, ça peut prendre quelques secondes qui vont paraître une éternité au dit utilisateur. Donc, en fait, avoir tout le temps quelque chose qui bouge, ça attire l'attention et ça maintient l'attention de l'utilisateur. Et donc typiquement, euh, le UI Activity View est là pour ça. C'est la fameuse roue qui tourne que vous pouvez démarrer et arrêter à volonté et à laquelle vous pouvez donner différents styles, voire même la particulariser en en changeant les couleurs, etc, etc, au gré de vos envies. Et évidemment, l'intérêt, c'est que la roue elle est complètement gérée de façon automatique et vous n'avez pas à gérer les faits et est tout le temps en la mode et tout le temps en accord avec la version courante d'iOS. Alors euh, le projet de fonctionnement est absolument simplissime, il y a quatre méthodes à euh, connaître, indépendamment de tout ce que vous pouvez euh, caractériser et que vous trouvez également dans les vues. Vous avez euh, la création, donc avec init les euh, activity indicator style en objective C ou init. Vous pouvez même d'ailleurs faire un init sans rien et le définir ensuite. Vous avez surtout le start animating et le stop animating. Alors en fait, le start animating, euh, il fait démarrer la roue, mais il l'affiche aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand la roue ne tourne pas, elle n'est pas affichée. Donc vous n'avez pas à jouer avec les attributs hidden. C'est fait automatiquement pour vous et puis euh, l'arrêt c'est stop animating et puis vous pouvez savoir si euh, votre roue est en train de tourner en ce moment ou pas avec une méthode ease animating. avec ça on peut tout faire regardons le comportement d'un petit exemple donc là ici j'ai un bouton je lance et euh, j'ai mes roues qui tournent vous voyez. Et puis je rappuie sur le bouton et euh, les roues sont arrêtées. Je réalise d'ailleurs que j'ai interverti accidentellement le label euh, de mon bouton. Euh, mais ce n'est pas grave. Euh, ce n'est pas ça qui est important. Euh, C'est euh, tout simplement le comportement qui compte. Voilà. Regardons le code source correspondant comme toujours pour ces petits exemples je mets tout dans le ViewController euh, indépendamment de l'élégance du modèle MVC donc là j'ai un bouton et deux roues vous montrer deux roues avec un look un petit peu différent euh, ici euh, je positionne tout ce qui est intéressant c'est que euh, je donne euh, des couleurs à mes roues qui sont différentes alors ce qui est important par contre c'est que si vous changez la couleur d'une roue vous avez intérêt à le faire après avoir défini le style parce que sinon le style l'emporte le style vient avec une couleur que vous pouvez changer Donc, euh, ensuite je fais les Add Sub View et ça c'est super classique. Alors euh, en fait j'ai associé à mon bouton une action qui s'appelle Action Lancer. Donc ça c'est euh, la méthode d'affichage euh, qui est propre parce que j'ai un View Will Transition to Size, là je l'ai bien programmé, j'étais euh, en veine. Et puis euh, ce qui est important là évidemment c'est la fonction euh, Action Lancer. Vous voyez je teste si euh, la roue est en mode animation. Si elle est en mode animation, eh bien, euh, j'arrête le, les deux. Les deux ont le de même comportement. Hein, vous avez vu dans l'exécution. Sinon, je démarre les deux. Et puis voilà quoi. Et je joue également avec le nom euh, du bouton. Mais ça, vous savez le faire depuis extrêmement longtemps. Quasiment les premières séquences de ce cours. Ben voilà. Vous savez maintenant faire patienter vos utilisateurs pendant le chargement, par exemple, à tout hasard du New Wave WebView. Je vous rappelle que dans le protocole de délégation de UiWaveView, vous avez une méthode qui est appelée quand la vue a été chargée. Et bien vous pouvez en profiter pour faire un stop at meeting que vous avez lancé au moment où vous allez créer la requête. Donc vraiment, là, tout va bien. Vous pouvez le faire à plein d'autres titres. On va en avoir besoin, bien évidemment, très bientôt dans un petit exercice. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.